Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal !» Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au oh Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas Seigneur ton serviteur, moi dont tu brises à les chaînes Je t'offrirai le sacrifice, action de grâce. J'invocerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux, S'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire et ressuscité d'entre les morts. En ce deuxième dimanche de Carême, nous continuons notre pèlerinage. Nous passons du désert de la tentation à la montagne de la transfiguration avec Jésus. Dimanche dernier, nous étions invités à actualiser notre engagement baptismal. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à prendre de plus en plus conscience de la proximité de Dieu avec son peuple. Dans la première lecture, Dieu se fait proche d'Abraham. Dans la première lecture, Dieu s'est fait proche d'Abraham tout en le mettant à l'épreuve. Il lui parle et se manifeste à lui. Inversement, Abraham s'approche de Dieu par ses actes. Il agit, il fait confiance, il obéit. Il ne refusait pas de sacrifier Isaac, son propre fils. Il entre en relation avec Dieu. Il vit près de Dieu. Ce récit tragique... Du sacrifice d'Isarac est troublant et scandalisant. Cependant, l'auteur de la Genèse nous livre une grande leçon de détachement et de renoncement. Le récit de l'Évangile nous fait contempler le mystère de la transfiguration et son lien direct avec la croix. Dans la scène, il y a Moïse et Élie symbole de la loi et les prophètes. En train de parler avec Jésus et à son sujet, Dieu s'approche des êtres humains en présentant lui-même son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus transfiguré est lumière pour les hommes de la terre. Il est le point de rencontre de l'Ancien et du Nouveau Testament. La présence d'Élie et de Moïse exprime cette réalité. Sur le mont Tabor, un rail nouveau se bâtit et il est bon pour l'homme d'y avoir accès. Pierre le confirme Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Allons, montez trois tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. La montagne est. Elle est lieu où Dieu se manifeste. C'est sur la montagne que Dieu donne les dix commandements à Moïse. Dieu apparaît aussi au prophète Élie sur une montagne. Rien d'étonnant que Moïse et Élie soient à nouveau sur cette montagne. Dieu le Père habite en Jésus. Désormais, Dieu ne passera plus par des lois ou par des prophètes. Pour nous parler mais par jésus directement la transfiguration fait partie de la bonne nouvelle les apôtres deviennent les privilégiés de cette rencontre du christ transfiguré resplendissant d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille ils ont vu sentis et touchés à la lumière des lumières, ils ont vécu la proximité de Dieu. La transfiguration fait partie du mystère de la croix. Quand l'amour règne, il transfigure les êtres et la création tout entière. Il fait voir toutes choses autrement. Il perce les apparences, traverse les masques, Dépasse, les, dépasse le sensible et le perceptible pour atteindre le cœur de l'être où Dieu se cache. Nourri d'amour, le regard lui aussi transfigure. Un regard créateur. Par contre, vide d'amour ou gonflé de passion, l'homme est défiguré par l'avidité et la jalousie. L'exaltation et l'insatisfaction chronique. La passion du si aveugle et trouble le regard. Un regard qui blesse et humilie, saccage et détruit, étouffe et paralyse. Un regard destructeur. En Jésus, Dieu s'est fait proche. En Jésus, Dieu s'approche de nous. Hommes et femmes de la terre. Dieu à chaque moment de notre existence en nous le redire en présentant son Fils. Écoutez-le. Oui, vraiment, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Le Christ s'est fait proche des apôtres et aujourd'hui, il se fait proche de chacun et chacune de nous. « Je suis avec vous tous les jours », a-t-il dit. Sœurs et frères, comme Abraham... Et comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean, nous sommes invités au dépouillement purificateur, au renoncement libérateur pour accéder à la plénitude de la vie et nous laisser transfigurer. L'Eucharistie est aussi ce rendez-vous sur une haute montagne. C'est là que le Christ non parle, se révèle et nous transfigure. C'est là qu'il nous apprend le vrai sens de l'obéissance et du sacrifice. C'est là, enfin, qu'il nous entraîne dans l'intimité de la communion.